14 juillet, jour de la fête nationale, le réacteur numéro 2 explose. L'embouteillage gigantesque empêche l'arrivée des secours de première urgence. L'Assemblée Générale se réunit le grotesque succède au sacrifice. 14 juillet, le préfet a écrit de sa main sur l'arrêté préfectoral qu'en ce jour de fête nationale, il était formellement interdit de lancer des pétards sur la voie publique. L'escargot laisse une trace sur la vitre qui protège l'arrêté préfectoral. Dans la rue, les habitants enfournent en cette veille de 14 juillet un flot de valises dans les coffres béants des berlines particulières tandis qu'au même moment dans le couloir des soins palliatifs le sociologue émérite s'élève contre les actes criminels pour la science de cette racaille de sociologue juif allemand à Nanterre en 68 à proximité de là dans la chambre d'hôtel la journaliste d'investigation, se caresse les seins devant une webcam et s'élève contre l'enlèvement psychiatrique qu'elle subit de la part de son mari et de son journal qui réclame un scoop. Le tankiste tourne en rond autour du rond-point qui longe la chambre d'hôtel. Le tankiste ne répond pas aux injonctions venant de la suissasse du tank qui lui ordonne de donner, je cite, « ta position sale crétin pd Au même moment, dans le bureau du président de la République, la panique gagne. Un tank a disparu, et il semblerait aux dernières nouvelles que ce tank aux mains des terroristes serait proche, tout proche du réacteur numéro 2, de la centrale de Fessenheim, au bord du Rhin. Les sous-chefs, au volant de leurs berlines particulières, encerclent la piscine municipale. Les portières claquent. Les berlines bleues se garent contre les bagunes rouges. D'autres portières claquent. Les sous-chefs, à grands pas, pénètrent dans la piscine municipale, tandis qu'au même moment, un homme bedonnant, assis sur un perron, devant l'entrée de la piscine municipale, explique qu'il a renié ses engagements, qu'il a trahi les membres du Parti communiste un par un et qu'en fait il était un auxiliaire de la police et que c'est pour cette raison que maintenant il n'a pas pu se marier qu'il est coupable. Et le tankiste dans le char se met à chanter et explique de son côté qu'il s'est engagé dans l'armée parce que soit il, il était condamné à six mois ferme pour un vol de cocaïne, soit il s'engageait dans l'armée et à ce moment-là le juge passait l'éponge et il a été obligé parce qu'il y a des pressions dans les chambres, de rejoindre les Sarajevo, les corps d'Edith, avec le tank. Et que maintenant, il en a marre, parce qu'à Sarajevo, ils ont fait semblant de provoquer un incident, ils ont envoyé l'aviation aller sur son char, il a failli par une bombe sur la gueule, juste pour que les prétextes, pour qu'il y ait un prétexte, afin que l'armée entre de force dans Sarajevo, et il ne veut plus être manipulé. Et maintenant, le char, il ne rendra plus, et le portable, il le jette par la fenêtre, et le portable tombe contre les barreaux d'une cave. Et dans la cave... Une femme courtement vêtue et ses deux compagnons expliquent qu'elle ne travaillera plus jamais et les deux hommes répètent qu'il n'a pas tenu ses engagements, qu'il n'est plus crapule et ils parlent de Myriam qui s'est suicidée. Le soir tombe. Le copie-pritreur, dans la salle de commande de la soupape numéro 4 de la centrale nucléaire de Fessenheim, déchire un par un les feuilles d'un calendrier d'un PTT. Il sait, il reconnaît publiquement au téléphone qu'il est un privilégié, oui il pourra prendre sa retraite à 55 ans, oui il n'a rien à faire d'autre que de veiller à ce que le graphique sur la soupape de sécurité reste bien dans la zone bleue, si jamais il passe dans la zone rouge c'est la catastrophe, mais le graphique ne passera jamais dans la zone bleue, il le sait, il ne sert à rien, il est juste là pour des raisons syndicales, parce que les syndicats ont imposé qu'il y ait quelqu'un de permanence dans la salle de soupape numéro 4. C'est une question de statut, parce que si on commence à laisser personne dans la salle de soupape numéro 4, il y aura des licenciements. Le préfet entre à grands pas dans la chambre d'hôtel occupée par la journaliste d'investigation. Ils avaient rendez-vous, elle avait obtenu rendez-vous, et d'une voix nette et claire, la journaliste d'investigation demande quand a lieu la date de la réunion secrète des sous-chefs de la centrale nucléaire de Fessenheim. Le préfet ne répond pas, ne ricane pas, ne tempête pas. Il lui dit juste Et alors Et alors Et alors La journaliste d'investigation tempête, puis se calme. Elle se met à pleurer. C'est fondamental quelle est la date de cette réunion. Secrète, Ils attendent le scoop. Son mari attend le scoop. Ses parents attendent le scoop. Elle a toujours été nulle. Le préfet la prend dans ses bras. Elle le gifle. Le copie-pupitreur téléphone à sa belle-sœur. Il reconnaît qu'il a obtenu ce poste de pupitreur par sa belle-sœur qui est l'amant du chef de service du délégué, du délégué syndical. Mais il n'est pas responsable de cet acte. Dans la rue, le tankiste claque la porte du tank et ils se mettent à marcher, à marcher, à marcher entre les barrières de sécurité. Les sous-chefs, un par un, descendent l'escalier qui conduit au sous-sol de la piscine olympique, tandis que sur le banc, <coughs> l'homme observe la journaliste d'investigation <coughs> qui demande d'une voix pitoyable à entrer dans la piscine, tandis que la technicienne de service lui dit que l'entrée de la piscine est rigoureusement interdite aux personnes étrangères à la piscine olympique la réunion secrète débute, elle est fort courte. Le préfet annonce qu'afin de se libérer définitivement de l'emprise de ces écolos imbéciles, il y aura un accident provoqué, très léger accident précise-t-il, qui entraînera le délestage dans un premier temps de la région Bretagne, ça le apprendra parce qu'ils n'ont pas voulu la centrale de plug off Après ce délestage touchera la région de Paris 14, parce que là les verts sont en force à la mairie, et comme ça, les gens comprendront qu'il est nécessaire de multiplier les centrales nucléaires, sinon un accident peut arriver et tout s'arrête. Voilà, c'est un simple accident. Après, les sous-chefs de service avec enthousiasme, se rappellent leur passé en Algérie, comment ils ont rétabli l'ordre dans la CASVA, comment cette racaille, cette racaille, oui, précise, de civils, n'a pas voulu que l'ordre soit rétabli et que maintenant ils les accusent d'avoir pratiqué la torture alors qu'en fait, c'est le pouvoir politique qui avait demandé que l'ordre soit rétabli. Et ils se congratulent et ils se félicitent jusqu'au moment où le chef de service Remarque d'une voix insidieuse, mais j'ai perdu ma montre. Alors, ils se mettent tous à chercher la montre. Quelle montre Et le préfet rétablit l'ordre. La montre sera retrouvée, l'incident aura lieu. Le copiteur, conformément aux instructions non écrites qu'il a reçues, se barricade dans la soupape de sécurité et se met à chanter, à chanter, à chanter et conformément aux intentions non écrites qu'il a, écrit, qu qu a reçues, et qu'il a cru comprendre, il débranche l'écran de contrôle du graphique bleu, la lumière rouge apparaît, une alarme sonne, et les délégués, le chef de service, tout le monde court dans le couloir, à la recherche de l'âge de service, l'âge de service, et il se précipite en roller, à pied, en courant dans des couloirs, et il traverse des gigantesques coursives dans la centrale nucléaire, et la hache s'abat sur la porte blindée de l'intérieur de la soupape, mais la porte blindée ne s'ouvre pas, la porte de blindée ne s'ouvre pas, et le tank ne s'ouvre pas, et le président de la République apprend qu'un tank ne peut pas s'ouvrir dans l'intérieur, justement c'est impossible, on ne peut pas ouvrir un tank de l'extérieur, s'il est fermé dans l'intérieur, et il conne, et il conne, et il tape, et le... Tankis rappelle que lui, quand il à Cérévo, personne ne pouvait ouvrir la, la porte parce que le tank ne s'ouvre que dans l'intérieur. C'est un monstre qui est enfermé et qu'on ne peut pas arrêter juste dans l'intérieur. Mais dans l'intérieur, on ne peut pas l'ouvrir parce qu'il n'est pas dans l'intérieur. Et, le... et tout de sa s'affole. Non, la porte ne s'ouvre pas et la soupape explose. Alors, à ce moment-là, dès que l'explosion a lieu, crac! des centaines de journalistes apparaissent. D'envoyés spéciaux, ils se précipitent dans la vallée de Fassonheim. Les, les voitures créent un gigantesque embouteillage. Les touristes qui avaient formé leur, leur bagage dans les voitures tournent, tournent en rond et personne ne peut accéder. Personne ne peut accéder à l'accès de l'embouteillage. C'est impossible. Les voitures de pompiers, personne ne peut accéder. Et juste à un moment, le tankiste monte dans le tank et écrase quatre voitures qui permettent qui permettent aux pompiers de passer, et les pompiers remercient le tankiste, et le tankiste rigane, et dans la cave, la discussion continue, ils ne savent pas qu'il y ait de la soupape exposée, car c'est une cave blindée, et ils continuent à s'accuser de manipulation, d'argent détourné, d'amour, de baise, de trucs totalement incompréhensibles, et ça n'en finit pas, et ça n'en finit pas, les réquisitoires succèdent aux réquisitoires, et le président de la République exulte, enfin le tank a été repéré. Le tank n'est pas aux mains des terroristes. Nous allons pouvoir récupérer à sud l'aide de, de camp. Et à ce moment-là, les sirènes se mettent à éclater. Et il est prévu, les radios, les éditions spéciales, disent que les nouvelles seront communiquées par la radio et qu'il est important, dans les circonstances actuelles, d'avoir des radios à piles. Et tous, ils se précipitent dans la brasserie centrale, là où on vend des piles. Mais, mais le directeur de la brasserie, comprenant que son fils a fait une grave connerie en ne rendant pas le temps car il vient être, être, être informé par son fils qui ne rendra jamais le temps, affirme qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de piles. Et alors, l'assaut est donné contre la brise ils veulent des piles pour les mettre dans les radios, pour écouter les nouvelles. Et le type... Le journaliste de l'édition spéciale répète que pour l'instant la situation est sous contrôle. Et le directeur de cabinet du chef de l'intérieur répète « Nous allons ouvrir la brassie centrale, nous ne nous pas à des scènes de pillage, car il faut que les pillages soient focalisés sur un seul point » à savoir la brassie centrale, sinon les, les pillages se développeront dans toute la ville, et le président de la République approuve, et il dit « en tout cas, il ne passera jamais la rive droite du Rhin, jamais ils ne passera la rive droite du Rhin ». Et à ce moment-là, les envoyés spéciaux couvrent l'événement et répètent que les particules élémentaires de l'explosion de la centrale ne franchiront pas la rive droite du Rhin, c'est impossible, les conditions météorologiques sont au top, jamais les particules ne franchiront la rive droite du Rhin. Et à ce moment-là, éclate la première Assemblée Générale. Et dans la première Assemblée Générale, et il lut le premier rapport secret. Le rapport secret est lu par les délégués. Un souffle. Tout le monde retient son souffle. Le rapport secret va les tue, Et chacun explique et comprend qu'à ce moment, le rapport secret va expliquer les erreurs de gestion qui ont été faites dans la direction de la centrale du quart de Fessenheim. Et c'est terrible, car les délégués et, explosent tout, expliquent la belle sœur comment un pupitreur a pu être engagé par piston alors qu'il ne savait rien pourquoi il est devenu fou parce qu'il prenait des calmants et pourquoi il prenait des calmants parce que le psychiatre avait dit que s'il travaillait dans un cave, il fallait qu'il prenne des calmants et pourquoi il prenait travailler dans une cave parce qu'il ne fallait qu'il n'y ait personne dans la cave qui gère la soupape de sûreté et puis D'autres scandales apparaissent et c'est un cri unanime. Plus jamais ça, plus jamais ça. Et une assemblée générale souveraine se décide, mais un groupe de syndicalistes minoritaires décide de franchir la rive droite du Rhin, car il a été dit à la radio le Premier ministre a dit la rive droite du Rhin sera préservée. Et le groupe minoritaire commence à avancer, commence à avancer. Et en même me dans la brasserie centrale, libérée par les membres de, du syndicat majoritaire, L'homme des bonheurs qui s'accusait de crimes contre la classe ouvrière lance une prophétie, annonce que les manipulateurs seront dénoncés, que les goulags seront ouverts de nouveau, car il faudra mettre tout le monde à prison afin que la pollution s'arrête, afin que l'expansion stupide s'arrête, que l'arrêt des voitures s'arrête, que la TGV des voitures et deux femmes à lunettes, une avec et sans lunettes, approuvent et répètent, lisez le livre, le livre sans combat, le livre sans combat sera la référence de ce qui va arriver et tout le monde applaudit. Non, tout le monde rigane, ceux qui applaudissent s'en vont, et les gens riganent en disant « c'est un fou ». Et l'homme sombre, l'homme bedonnant sombre dans la tristesse, mais les deux femmes le soutiennent, commencent à écrire pour lui les prophéties, et lui disent « tu vas te sacrifier, et tu seras le nouveau prophète, et ils comprendront une fois que tu seras mort, où était la vérité ». Et le préfet, lui, dans son mégaphone, hurle que les, la, la système ne sera jamais de mise et que les survivants, malgré eux, Auront droit à un bon de repas s'ils remplissent trois fois par jour les feuilles de service stipulant qu'ils cherchent du travail et sur son lit d'hôpital. Au même moment, le, le sociologue, dans un dernier soupir, dit J'ai trouvé une nouvelle domination. Ça ne sera pas des réfugiés, ça sera les irradiés malgré eux, les irradiés malgré eux. Et cette phrase, par l'effet d'espace-temps, se répand dans tout l'univers de Fessenheim Les irradiés malgré eux, les irradiés malheureux. Première sommation la police tire sur les manifestants qui voulaient franchir la droite du Rhin, tandis que la communauté des gitans balance toutes les berlines dans l'eau afin de récupérer l'amiante, ou je ne sais pas quoi, ou le, le cuivre, et des portières. Et à ce moment-là, le président de la République, dans une élection, félicite les gens de voyage qui, grâce à leur action de vol, ont réussi à désenclaver le, la centrale nucléaire de Tessanaï. Maintenant, les premiers secours vont arriver, les bénévoles, la baie Pierre, Imaüs, tous y vont venir, l'Europe. Et à ce moment-là, de nouveau, on pourra créer une nouvelle société qui ne sera pas fondée sur la Sistama, répète il qui ne sera pas fondée sur la Sistama. Et le préfet, comprenant à ce moment-là que sa femme est partie avec le carteron de généraux aigris qui voulait défendre l'intégrité de la rive droite du Rhin, comprenant que son fils a lancé un pétard sous son bureau alors qu'il avait écrit que le jet de pétard était interdit, décide de faire le don de sa personne. Le don de sa personne et le président de la République dit devant les journalistes d'investigation présents « Je suis prêt, si les circonstances t'exigent, à faire le don de dans ma personne. » Et dans un ultime discours, le préfet lève la main et hurle « Je vous ai compris, je les ai compris, je les ai compris, répète. » Et l'homme donnant, comprenant son devoir, va vers l'Assemblée Générale et il marche et il marche. Il franchit des barrières, il franchit des bénévoles qui le laissent passer parce que il brandit un balai brosse en répétant du balai, du balai, du balai, du balai, du balai. Et dans l'Assemblée Générale, ils ne le reconnaissent pas. Il essaie de parler, mais personne ne le reconnaît pas. Alors, il revient là où les deux femmes l'attendent à table devant 12 personnes et les gens demandent des comptes à cet homme. Qu'as-tu fait Et un homme reçoit un chèque et un coq ne chante pas. Et à ce moment-là, il est tué de la main d'un bénévole, malgré lui, irradié. Alors les deux femmes enveloppent le corps dans un drapeau de la communauté européenne, le posent sur une croix, sous un socle, pardon, d'une croix de Lorraine, et le préfet, fusillé à proximité de la croix de Lorraine, a juste le temps de répéter, « Mon sacrifice ne sera pas vain, mon sacrifice ne sera pas vain. » Et dans la cave, dans la cave, le tankiste descend les marches, et observe une interstice sous le barreau de la cave, et annonce, cette interstice va s'ouvrir, et conduira aux caisses du supermarché, là, nous pourrons nous nourrir, parce que tant qu'on n'a pas franchi les caisses, ce n'est pas un vol, et il ajoute, je connais l'état-major, ils vont creuser un lac tout autour du supermarché, afin de tunnels ne soit pas creusé et dans le lac naîtront les poissons, et l'air du poisson, succédera à l'air atomique.